Bonjour, je m'appelle Ludivine. Je suis maraîchère en agriculture biologique. J'ai rejoint Antoine en 2012 car nous avons la même vision du métier de paysan et on a créé Terra Dalia. Antoine est à l'origine de la première AMAP des Pyrénées-Orientales en 2004. Et depuis, une de nos priorités est de privilégier les relations entre agriculteurs et consommateurs. C'est parce que nous pensons que d'autres façons de produire et de consommer sont possibles que la MAP, le Palais du Verre continue aujourd'hui de nourrir plus de 100 familles. Dix ans que nous existons. Dix ans que nous nous investissons à fond. Dix ans que nous bravons les aléas de la nature et de la vie avec enthousiasme et volonté. Pourtant aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Aujourd'hui, nous faisons appel à votre générosité et votre solidarité, car nous avons subi plusieurs incidents qui ont explosé notre budget prévisionnel. Nous avions prévu de changer enfin nos bâches de serre qui partaient en lambeaux, mais notre vieux tracteur et notre pont d'irrigation ont rendu l'âme en même temps et nous avons dû les remplacer. Nous devons aussi renouveler une partie de notre verger de kiwi, mettre en place une haie végétale et creuser des fossés d'évacuation des eaux de pluie. L'argent nous manque et les dernières inondations ont détruit notre récolte ainsi que les semis à venir. L'avenir s'annonce mal, mais nous voulons rester optimistes. C'est là que vous intervenez. Vous pouvez contribuer à nous sortir de ce mauvais pas, même de manière symbolique. Nous comptons sur vous, nous croyons en vous, et quoi que vous fassiez, quoi que vous donniez, nous vous en remercions déjà. Pour que perdure l'agriculture paysanne, pour que soit maintenue la biodiversité, pour que vivent les AMAP, à très bientôt.